Alors donc, le politique blog, bah, c'est né du fait que moi j'ai envie de participer à, à la vie politique, j'ai envie de, de, de pouvoir contribuer à l'amélioration en fait, de la société. Mais aujourd'hui c'est réservé à quelques personnes, à savoir les élus, mais qui ne sont quand même pas beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que pour arriver à finalement être utile à la société, il faut passer par 20 ans de militantisme dans les partis pour arriver à prendre le pouvoir. Et c'est quelque chose en fait. Il ne correspond plus aux jeunes de ma génération. C'est vrai que quand on est dans l'action du militantisme, ça faisait 5 ans que je me disais chez ELP, on court dans tous les sens, on s'arrête pas, mais je pense qu'à un moment c'est intéressant de s'arrêter, de prendre du recul et de se dire « bon, où est-ce qu'on va avec ce militantisme À quoi il sert Comment continuer sur la suite ?» Et donc c'est là que je me suis dit « bon, euh, finalement ça ne me convient pas tant que ça. Et si j'essayais de dessiner un système politique dans lequel j'aimerais militer ?» Alors, la génération Y, c'est une partie de la tranche d'âge des 25-38 ans. Et ce sont des jeunes qui présentent certaines caractéristiques qui ont été en fait, théorisées dans le milieu de l'entreprise parce qu'elles en font voir un peu de toutes les couleurs aux employeurs. <rire> il y a eu toute une théorisation autour de cette génération parce que l'entreprise bah, a besoin d'attirer de, des nouveaux talents et donc elle s'est dit « mais comment je vais faire pour retenir ces jeunes-là » Et donc il y a des initiatives de transformation vis-à-vis -vis de cette génération. Donc peut-être les caractéristiques de cette génération vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise, c'est qu'elle aime bien travailler par mission, c'est elle aime bien être autonome, elle aime bien changer de sujet très régulièrement. Et c'est vrai que dans la vie politique, ça, ça peut se, se transposer. Euh, bah on aurait envie de pouvoir s'impliquer juste sur le sujet qui nous motive. Et typiquement, quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, enfin dans les jeunes avec qui, avec qui je discute, mes collègues, mes, mes amis, c'est qu'on n'a pas envie de voter comme ça sur... Euh, pour une personne qui a un programme euh, intégral, alors qu'il y a des sujets avec lesquels on est d'accord, d'autres avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc ça c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'on aimerait bien pouvoir voter par thème. Mais toujours est toujours que le système politique actuel, c'est vrai que n'est pas adapté à, leur à la participation de ces jeunes. Et je connais beaucoup de jeunes qui ne votent pas ou qui votent blanc. Il y a aussi la structure des partis qui n'est pas vraiment adaptée au type de militantisme euh, dont on aurait envie. On n'est plus attaché à une structure, on ne va plus prendre notre carte et rester pendant 30 ans dans le même parti qu'il faudrait pouvoir réformer le mode de décision en fait, politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on élit des représentants qui ensuite sont en charge de tout décider, que ce soit la gestion, la transformation. Moi l'idée que j'avais c'est d'essayer de séparer ces composantes de gestion et de transformation. C'est-à-dire qu'on a besoin de gestionnaires publics, on a besoin de gérer les gymnases, les crèches, etc. Mais on a aussi besoin de transformer la société pour l'améliorer, pour mener des combats sociaux, environnementaux, etc. Pour que les jeunes puissent s'inclure vraiment, sur, puissent participer sur le thème qui les intéresse. Euh, par exemple au niveau local, la mairie gérerait euh, voilà, le, le quotidien. Et puis euh, parfois, il y a des citoyens, des groupes de citoyens qui pourraient venir en disant euh, euh, bah, Moi j'ai envie de travailler sur, euh, sur tel projet d'aménagement euh, public, tel projet d'accès au sport pour les jeunes. Et comme ça, de manière thématique, qu'il y ait des équipes-projets qui se montent et qui permettent de contribuer pas à pas à améliorer en fait le fonctionnement de la vie. Au niveau national, je pense aussi que ça, que ça pourrait vraiment se faire. On pourrait essayer d'organiser des grenelles finalement par sujet. Où on voterait en fait par thème pour des grands principes. Et ensuite, des comités d'experts, peut-être, on en, en essaierait de répondre aux principes qui auraient été votés par la population. Je pense qu'il parle beaucoup aux jeunes, c'est-à-dire la démocratie en ligne. C'est un mode de participation qui nous parle peut-être beaucoup plus. C'est vrai que la montée en puissance de la Civic Tech, c'est des, des applications qui permettent de, de débattre en ligne, de donner son avis en temps réel. Il bon, y a une partie qui, qui, va, qui va être éliminée par l'histoire. Il enfin, n'y a pas tout qui marche, mais il y a un fourmillement d'initiatives en ce moment qui essayent d'inclure et qui s'adressent beaucoup plus aux jeunes.